Coucou Youtube! Je te fais une masterclass au ZRG. Il y a 2-3 mecs qui me tombent dessus en boucle, énervés. Et la fin de game, dites-moi ce que vous, vous auriez fait. Moi, en perso, j'ai utilisé mon mastermind. Like, commente et abonne-toi. Non mais Aurélien! Aurélien qui a envoyé 10 subs et maintenant qui en envoie 20. Bon, bête chat, je pense que vous pouvez envoyer du love à Aurélien. Bazar. Oh non, arrête, arrête, arrête Je suis prêt de sucer, gros C'est quand même bizarre qu'il y ait autant de monde, non Et pourquoi est-ce que lui, il tire pas depuis tout à l'heure hein Juste, il regarde. Il se br branle sur les gens, là. Pourquoi il se branle en nous regardant, le mec hein Taré ou quoi Et pourquoi est-ce que lui... Il... Ah, le bâtard. Bah ouais, le bâtard. Sale chien, va. Bah. Le rebond, pour chaud Oh là là. ce qu'elle passe. Arrête Arrête Arrête S'il te plaît C'était mes, mes deux dernières balles. J'ai tenté le shoot. Ils sont trop jolis tes moves. Ils sont trop jolis tes moves. Je suis content que t'apprécies frérot. T'apprécies aussi ce genre de truc là Avec un couteau derrière là. Le fait qu'on. Quoi Ça va frérot Uuuh, je me prends plus trop plein C'est quoi ça C'est une arbalète que toi Quoi Mais il parle quelle langue ces enculés oh, Je vais, sor vais, sor vais sortir. Je vais sortir le Putain je te chatouille la, la narine avec un ZRG mec. Merde. T'as pris de la sauce confiance, non Je connais le goût de la sauce confiance, ça. Ça n'a pas le même goût qu'un grand coup de bouclier à travers la gueule. <t 'en> Merde. Oh, fais chier. Je vais me faire ban. Ça va se voir au final. Je prends un clip de ça aussi, chat? trop nombreux, les gars. J'ai pas le temps de recharger. Ils ont envie de s'exploser le front, les mecs, là. Si vous voulez savoir comment, chat. Ouais. faudrait que j'essaie d'arrêter de quickscope avec le ZRG C'est une arme normalement, c'est pas fait pour ça normalement Venez avant, venez arrière. C'est lui mon plus gros danger. Si je le tue, j'ai gagné. Oh merde. Let's go Yameyameyano yame, yame. Chouachan, t'es un, un jeu Ouais, je vois Oh, c'est un jeu, jeu. Oh, T'es un What jeu une intelligence de jeu Mais c'est Chouachan, au Ouais, je vois bien C'est le, le meilleur, meilleur français en ce moment Let's go Let's go Yameyano, yameyano yame, yame. C'est une masterclass, chat